Cela fait longtemps que nous n'avions pas parlé De montres hybrides sur cette chaîne, oui vous savez que Dans ce domaine pour moi Wizings occupe la place numéro 1 dans mon cœur. Mais il y a quand même des petites nouveautés Qui sortent sur les montres hybrides Notamment du côté de chez Fossil Avec la 6 génération hybride La Gen 6 hybride de chez Fossil Qui est une montre connectée, je l'avais testée, testée Je crois la Gen 4, je m'en souviens plus très bien Mais j'avais apprécié un petit peu Son style, donc on va voir dans cette vidéo On va la prendre en main, on va la déballer La prendre en main, parler de ses caractéristiques techniques, regarder plus précisément son design et comment elle fonctionne Et bien entendu après elle va rester Sur mon poignet pendant quelques semaines La tester et le test complet Va arriver très prochainement C'est parti pour la prise en main de cette Fossil Gen 6 hybride C'est parti déballons Cette nouvelle montre elle est dans sa petite boîte On a le petit film plastique Je vais aller chercher par ici Hop Et on va y accéder directement en enlevant le petit scotch qui se trouve ici. Hop. On sort la montre. On retrouve à l'intérieur un petit guide de, bah de Quickstar Guide. Pour démarrer rapidement, on nous dit de télécharger du coup l'application Fossil Smartwatch App. Et après, de la mettre à charger la montre en premier. Ici, le petit manuel de garantie. Puis, le petit chargeur. On va mettre, bien entendu, du coup, la montre à charger, comme on nous l'indique, pour pouvoir la démarrer. Et ici, on a, bien entendu, la montre. Si je la tiens à l'endroit, ce sera mieux. Elle est assez sympa, assez... assez sobre, on va dire. Assez classe, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal épaisse, par contre. Ce qui est euh, un avantage avec cette montre hybride, ça va être, bien entendu, son autonomie hein, par rapport à une gn 6 qui a une autonomie euh, d'une montre sous Wear OS, c'est-à-dire de 1 jour, 1 à 2 jours, si je me souviens bien. Là, on est sur une montre, on va en parler juste après, avec une autonomie jusqu'à 2 semaines, mais vous allez voir que là, on n'est pas sur un OS, et un Wear OS. Là, on va être sur un OS de chez Fossil, un OS beaucoup plus, beaucoup plus standard, beaucoup plus simple, moins smart, en tout cas. On va avoir du coup cet écran e-Ink. Derrière là je viens d'actionner la montre Qui va être en gros on va avoir une montre à cadran Avec des aiguilles normales Et derrière on va avoir cet écran Qui va du coup euh, s'animer Qui va nous montrer différentes informations Je vais la poser ici et je vais télécharger l'application Voilà pour le déballage Je la pose à charger Et euh, je télécharge l'application j'ai démarré l'application, je vais pouvoir choisir du coup montre hybride dessus, ok, commencer le jumelage, continuer, mon téléphone est en train de détecter s'il y a une montre à côté, il l'a trouvé, je dis c'est ma montre, la montre s'actionne, tout le monde est content, et on m'explique du coup, là il y a une mise à jour de la montre, et on, on va m'expliquer sûrement comment naviguer sur la montre, nous on va parler du design et des caractéristiques techniques, et après bien entendu on va la prendre en main ensemble Parlons du design de cette Fossil Gen 6 hybride, c'est comme son nom l'indique, une montre hybride, et ça va se faire sur l'écran qui se trouve derrière les aiguilles. Tout d'abord pour parler un petit peu des coloris, cette montre existe en plusieurs coloris comme Fossil c'est le fer. Vous allez pouvoir les retrouver directement sur le site avec un coloris tout noir comme celui que j'ai, un coloris plutôt à consonance féminine avec un rose et un coloris bleu avec le cadran en argent. Tous les coloris sont disponibles à 229 euros. Pour parler des dimensions de cette montre, on va être sur un boîtier de 45 mm, que ce soit sur le modèle rose ou sur le modèle noir et bleu avec un bracelet de 20 mm. C'est les boîtiers en acier inoxydable. Et on va retrouver à l'arrière, bien entendu, un cardio mètre L'écran est un écran de 1,1 pouce. E-Ink. 240 par 240 pixels soit 218 ppi avec un rétro éclairage on va retrouver aussi sur cette montre un microphone et un système de vibration pour nous prévenir quand on reçoit des notifications microphone mais pas de haut parleur vous ne pourrez pas téléphoner avec alors à quoi va nous servir ce microphone il va nous servir à utiliser cette montre avec Alexa au poignet cette montre est tout à fait élégante tout à fait sympa moi je la trouve un poil large mais on s'y fait aussi vite pour parler rapidement de ses caractéristiques techniques on aura une montre étanche à 3 ATM, Ce qui n'est pas beaucoup, c'est dans la tranche basse de ce que l'on trouve dans les euh, certifications d'étanchéité euh, des montres connectées. Cette montre va être compatible avec les euh, smartphones Android et les iPhones. Elle va inclure un accéléromètre et un capteur de fréquence cardiaque. Et vous allez avoir une autonomie annoncée jusqu'à deux semaines. Je vous le dirai pendant mon test, ce qui l'en est. On va retrouver sur la tranche droite trois boutons. Voilà grosso modo pour euh, le design et les caractéristiques techniques de cette montre. Maintenant, on va la prendre en main ensemble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 Prenons en main du coup cette montre On va être sur cet écran qui va donner l'heure avec les aiguilles Mais aussi de façon numérique juste derrière C'est l'écran principal On verra bien entendu un peu plus tard euh, dans le test si c'est personnalisable ou non On va avoir aussi différentes informations comme la fréquence cardiaque, la météo, l'heure, etc., etc Vous avez vu j'ai cl... appuyé et tapé dessus Et ça s'est rétroéclairé Ça permet de mieux voir ou de voir quand vous êtes dans le noir Mais voilà c'est euh, plutôt sympa euh, Vous allez avoir du coup le bouton en haut Qui va vous permettre d'accéder directement à Alexa Je vais pouvoir demander quelque chose à Alexa Alexa, quelle est la météo demain? Alexa va vous répondre. Voilà, donc je viens de me rendre compte que Alexa ne parle que anglais pour l'instant. Il faut que je vois dans... sur l'application si on peut paramétrer ça. On va avoir du coup le bouton du haut qui va nous permettre d'accéder à Alexa, le bouton du milieu qui va nous permettre d'accéder au menu principal et pour naviguer dans le menu principal, dans la liste d'applications, on a le bouton du haut, du haut et du bas qui nous permettent du coup euh, d'avancer ou non. On va avoir le nom, on va avoir quoi? Entraînement, minuteur, chronomètre, météo. Téléphone portable, contrôle de la musique, Alexa, notification et accueil, paramètres, bien-être. Donc vous allez pouvoir certainement, hop, lancer un entraînement physique. Là, on va voir qu'il y a différents sports, différents types de sports. Voilà, on va pouvoir revenir après. Elle a l'air d'être assez réactive, ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir commencer votre sport. Alors après, il faut voir comment ça marche pour revenir en arrière, vu qu'il n'y a qu'un bouton. Est-ce qu'à chaque fois, il faut revenir sur le bouton du milieu Ouais, il faut toujours revenir sur le bouton du milieu. On revient en arrière, etc. Vous allez avoir du coup toutes ces petites applications. Vous allez pouvoir contrôler votre musique. J'imagine la musique de votre téléphone directement. Et grosso modo, à chaque fois, on navigue avec le bouton du bas, du haut. Vous allez avoir la météo, etc. etc. Lorsqu'on va vouloir revenir au menu euh, à l'écran d'accueil, on revient ici sur accueil, sur la petite maison. Et hop, on reclique dessus. Lorsque je vais cliquer sur le bouton du bas, ça va m'amener mes notifications. J'ai l'impression, on va revoir. Ouais, hop, ça me donne mes notifications. On leur envoie une notification avec le logo de Twitter qui dit qu'il euh, y a des PS5 dispo si ça vous intéresse. Voilà, grosso modo, il faut, euh, va falloir la prendre en main. Il hein. va falloir s'habituer à, à la porter. C'est pas forcément très intuitif le fait de, de devoir toujours tourner avec euh, des boutons et qu'il n'y a pas de tactile. Mais bon, on va la prendre en main. Je vais la prendre en main. Je vais la tester pendant plusieurs semaines. Et euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions dessus ou des choses que vous voulez que j'essaye pour le test. Et bien entendu, je reviendrai vers vous avec une vidéo test complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.